Un des grands classiques quand on veut analyser ce qu'il advient des ressources pédagogiques d'un cours, quand elles sont sur des plateformes et que des traces sont laissées à chaque fois qu'il y a utilisation, c'est faire ce qu'on appelle des analyses de trajectoire d'apprenant. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques exemples et quelques concepts de base. Donc dans, dans une analyse de trajectoire, on s'intéresse beaucoup à la séquence des actions d'un apprenant, c'est-à-dire l'ordre dans lequel sont faites ces actions importe. Ou ça peut être euh, la séquence des états sur différents modules d'un cours. Et on, va, on va revenir sur ce que signifie hein, un état sur un module en particulier. Et euh, on, en particulier, on prendra l'exemple de si quelqu'un ne fait que visionner une vidéo pédagogique ou la télécharge. Donc, imaginons une analyse basique que vous pourriez faire avec vos données sans même avoir accès à des learning analytics. Vous avez une euh, série d'apprenants, donc euh, à peu près là, une demi-douzaine d'apprenants, et vous allez voir de, entre activités, d'un devoir à l'autre, quel est le rang de l'apprenant euh, de par sa note. Hein, là, les chiffres euh, là, sont, correspondent à une note. Donc on voit par exemple si on suit le premier qui a eu 19 au premier devoir, là au deuxième devoir, il a moins de la moyenne, et ainsi de suite, il reste euh, assez mauvais aussi au troisième devoir, et peut-être. Il peut euh, réavoir des meilleures notes après donc ça c'est les trajectoires de notes ça c'est quelque chose qui peut parler à n'importe quel enseignant ça se visualise assez bien maintenant si on veut aller un peu plus loin et qu'on veut s'intéresser à des traces d'apprentissage donc là cette fois-ci on a euh, là je vous montre les séquences de trois apprentissages et pour chaque euh, action on va mettre une couleur différente par exemple en orange là ça va être le visionnage d'une vidéo pédagogique autoproduite, donc produite par l'enseignant. Et si on s'intéresse à, à la distinction entre ressources autoproduites et ressources externes, on va mettre une autre couleur. Là, par exemple, ça peut être le visionnage d'une euh, ressource externe qui a été intégrée dans le cours. Euh, et en vert, on peut mettre, par exemple, la réalisation des quiz. Donc, à chaque fois qu'un apprenant va faire une action, on va être capable de suivre à la trace, action après action, ce qu'il est capable de faire, d'où une séquence un peu colorée. Euh, un des exemples classiques qu'on qu utilise parfois pour illustrer ce type de démarche euh, nous vient des analyses de traces d'un MOOC du MIT où euh, on regardait, en fonction que les personnes étaient en train de faire un devoir, un examen euh, de mi parcours ou un examen final, quelles étaient la ressource qu'ils consultaient juste après avoir ouvert la page de l'examen. Pourquoi parce que c'était des examens à documents ouverts. Et donc, ils pouvaient très bien aller regarder leurs propres devoirs, ils pouvaient aller regarder dans les formes de discussion, ils pouvaient aller regarder les, euh, les vidéos, les, les conférences. Et donc, on peut ainsi de, suivre, ainsi de suite suivre deux actions consécutives. Ouverture de la page d'examen, puis analyse de euh, l'action la, suivante après, après cette ouverture de la page d'examen. Donc, ça peut être assez intéressant pour comprendre, là, dans ce cas précis, quelle peut être la ressource que les apprenants considèrent la plus utile pour la tâche en question, ici un examen Ou la réalisation d'un devoir maison. Donc ça, c'est assez intéressant. Là, par exemple, on voit qu'en bleu, le visionnage des, des, des vidéos pédagogiques était beaucoup plus euh, dominant lors de la ré réalisation des devoirs qu'il n'a été dans la réalisation des examens. Ou c'est surtout les livres en violet, là et là, que vous pouvez voir que ça a été utilisé. Donc, maintenant, une fois qu'on veut, qu veut aller au-delà de, de simple, euh, par exemple, utilisation euh, simple, là, c'est les motifs de deux actions et qu'on veut aller plus loin, là, ça va, on, va aller, on va regarder une séquence de huit actions. C'est-à-dire qu'on veut s'intéresser, par exemple, dans le cas d'un MOOC, là, c'était un MOOC, j'ai analysé pendant ma thèse, où on voit, sur huit, neuf modules, euh, quels sont les états euh, dans lesquels se trouvent les apprenants. Et par état, on va définir, par exemple, en rouge, le fait d'être un visionneur. L'état de visionneur, ça va être quelqu'un qui ne va ne faire que visionner des vidéos. En, en gris, la stri, euh, strié, vous allez avoir ceux qui ne font que télécharger des vidéos, c'est-à-dire, c'est des téléchargeurs. Vous pouvez voir qu'en fait, la proportion relative des différents états va euh, évoluer au fil du cours et au fil des modules. L'état qui est le téléchargement, c'est-à-dire on ne fait que télécharger quand on, euh, les vidéos du cours quand on, on, on se, se connecte à un module du cours, bien, va devenir extrêmement dominant. Là, vous voyez que sur cette représentation, on ne va pas réellement regarder les trajectoires des apprenants, on va juste regarder les proportions relatives des différents états. Pour passer de, là, de ça à la trajectoire, il va falloir considérer qu'une ligne égale un apprenant et ça donne ce qu'on appelle un tapis de séquence. Donc là, vous voyez en chiffres, c'est les, les index des tout, différents apprenants. Là, vous avez 303, 330 étudiants à peu près et chaque étudiant, correspond, chaque apprenant correspond à une ligne. Là en bas, vous avez ceux qui du premier au dernier module ne font que de télécharger des vidéos. Là, vous avez par exemple sur cette ligne là, vous avez ceux qui commencent par ne faire que visionner les vidéos du module et après qui, à partir du premier module, ne font que les, les télécharger. Et donc on peut comme ça analyser et compresser les trajectoires de euh, milliers, dizaines de milliers d'apprenants. Et donc, de le tous les, euh, les apprenants d'une plateforme Moodle, par exemple. Alors, si c'est un peu difficile à lire les tapis de séquence, du coup, souvent, on va essayer d'aller sur ce qu'on appelle des diagrammes comme Sankey. Donc, ça, c'est un diagramme Sankey. Je vais vous présenter un exemple adapté euh, à, au suivi d'un cours en ligne. Et, euh, et là, on regarde différents modules. Par exemple, là, c'est le module 1.1, module 1.2, module 1.3. Donc, la séquence prescrite, ça serait pour un apprenant de faire cet ordre-là sauf qu'il va y avoir euh, évidemment des choses qui vont conduire à un abandon. Par exemple, dès le premier module, un devoir peut avoir été rendu en retard, le test final peut être échoué euh, et on peut arrêter sur l'abandon du, du cours. Et même ceux qui passent au module suivant, on peut aussi avoir l'abandon du cours un peu plus tard. Donc ça, c'est assez intéressant, les Sanki pour comprendre euh, des trajectoires de multiples apprenants quand on ne s'intéresse plus tellement à la visualisation de chaque trajectoire prise individuellement. Et donc là, je vous, je vous donne un exemple avec euh, différents points de vue. Là, on a différents étudiants de licence, licence 1, 2, 3, donc différents niveaux. Et on veut aller voir, on leur a donné accès à une plateforme de cours. Euh, ça peut être un Moodle, ça peut être une plateforme de MOOC. Là, ça va être des cours comme informatique débutant, Mathématiques débutant. Et donc, on peut suivre euh, les flux d'apprenants. Donc là, j'ai choisi de comprendre tout, euh, tous ceux qui sont allés sur le cours d'informatique débutant. D'où ils venaient exactement Donc là, on voit il y a une partie du flux qui vient de licence 1, l'autre de licence 2 et licence 3, etc. Et ce qui est intéressant avec ce type de visualisation sur des trajectoires, c'est qu'on peut suivre aussi, euh, après avoir suivi le cours d'informatique débutant, où est -ce que vont ces apprenants Donc une partie enchaîne sur le cours euh, d'informatique avancée, d'autres vont aller sur des mathématiques ou de la physique, etc. Et donc, euh, ce genre de choses. En plus, si on a des informations comme... Qu'est-ce qui relève de cours externes Par exemple, imaginons que le cours de mathématiques avancée, c'est la formation d'un autre établissement qui a été juste euh, intégré dans le module du vôtre. Ben, on peut savoir, et avec des, un système de couleurs, essayer de comprendre quels sont les flux des apprenants entre les ressources que vous, et les formations que vous aurez produites vous-même et celles que vous aurez intégrées qui viennent d'ailleurs. Et si on n'est plus dans une logique séquentielle de, et que peu importe en fin de compte l'ordre dans lequel les, les actions sont faites, on peut avoir ce qu'on appelle des cordes d'un diagramme et voir les flux, par exemple, d'un cours à un autre, de quels sont euh, les, les liens entre les cours. Donc là, dans ce cas-là, par exemple, un cours de scrapping, on va voir qu'une grande partie des apprenants euh, qui viennent du cours de scrapping sont aussi des apprenants qui sont liés au cours de Selenium. Alors, Selenium, c'est une autre forme de scrapping, hein, c'est absorber des, des données euh, sur Internet, et ainsi de suite. Mais donc là, c'est différents cours d'informatique et on va pouvoir euh, comprendre les liens et les, les affinités quand quelqu'un va suivre des cours d'un cours à l'autre, quels sont les différents éléments dans lesquels il va aller. Donc ça, c'est des, des, des visualisations assez classiques en analyse de données qui peuvent être mobilisées dans ces analyses de trajectoire. Donc, en termes de conclusion, euh, il est vrai que parfois, les analyses de trajectoire individuelles, en tout cas, peuvent être difficiles à interpréter et à visualiser, mais euh, si on sait euh, agréger et si on sait utiliser un petit peu de technique de data mining, les tableaux de bord vous permettront très efficacement de capturer un peu les phénomènes de trajectoire qui peuvent avoir lieu dans vos cours. Et euh, si vous voulez aller plus loin, il y a un champ entier qui, à part, qui mérite d'être exploré. C'est ce qu'on appelle l'Educational Process Mining, qui est un champ dans lequel on va essayer de révéler des trajectoires, par exemple les trajectoires qui vont être le plus efficaces pour réussir ou non un MOOC.